Si un jour vous avez reçu un email indiquant « Rejoignez mon réseau sur LinkedIn », vous vous êtes sans doute demandé « LinkedIn, qu'est-ce que c'est ?» La réponse est simple. Il s'agit du plus grand réseau professionnel au monde qui aide les adhérents à trouver et à partager des opportunités tous les jours. Mais en quoi cela peut-il vous aider vous pouvez prendre en main votre carrière sur LinkedIn. Au fur et à mesure que vous développez votre profil professionnel, vous construisez une ressource pertinente à propos de votre expérience et de vos compétences, ce qui permet aux autres de vous trouver lorsqu'ils effectuent une recherche sur Internet. En deux minutes seulement, vous aurez créé la page Web la plus importante de votre vie. Savez-vous ce que les gens trouvent lorsqu'ils tapent votre nom sur Google Avec LinkedIn, vous avez davantage de contrôle sur ce qui apparaît dans les résultats Google. Par ailleurs, vous disposez d'un profil solide qui incite les autres à vous contacter pour vous offrir diverses opportunités. Un grand nombre de vos contacts se trouvent déjà sur LinkedIn. Pour entrer en contact avec eux, il vous suffit de charger votre carnet d'adresses. Ainsi, vous pouvez les contacter même lorsqu'ils changent d'emploi et d'adresse email. Votre réputation peut se résumer par les relations que vous avez développées au cours de votre carrière. LinkedIn vous aide à cultiver ces relations de façon authentique. En outre, lorsque vous souhaitez établir de nouvelles relations professionnelles, vous pouvez trouver les personnes adéquates à l'aide de l'outil de recherche de LinkedIn et découvrir des relations communes. Vous pouvez ainsi demander plus facilement à vos relations de confiance de vous présenter à ces personnes. Vous pouvez également rejoindre un groupe LinkedIn où des professionnels de votre domaine discutent de sujets variés et résolvent des problèmes en lien avec votre secteur d'activité. Liez votre compte LinkedIn à votre compte Twitter pour partager vos discussions avec votre réseau professionnel et vice-versa. Vous pouvez également utiliser l'application mobile de LinkedIn pour connaître l'actualité de votre réseau où que vous vous trouviez. Il existe de nombreuses fonctions vous permettant de tirer le meilleur parti de LinkedIn. Que vous soyez au bureau ou en déplacement, LinkedIn vous aide à rester en contact avec les personnes qui comptent dans votre carrière. De plus, l'inscription est gratuite. LinkedIn est donc sans doute le meilleur investissement de votre carrière.